Salut euh, Tout de suite, je m'empresse de vous présenter les excuses parce que j'étais dans une très longue réunion avec euh, la société civile, parce que vous savez que le gouvernement suit de près la situation dans le Nord Kivu. Il est important d'écouter les opinions de compatriotes ici sur les différents défis d'ailleurs la situation humanitaire, la situation sécuritaire dans la ville, les différents contacts diplomatiques et toutes les questions liées à la prise en charge de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis dans la région depuis cinq jours. J'ai été désigné par ma hiérarchie pour accompagner le président Alain Berset de la Suisse, qui est venu en République démocratique du Congo en prévision euh, de la présidence que la Suisse va assumer en début mai euh, du Conseil de sécurité des Nations unies, il va focaliser euh, l'action de la Suisse sur la protection des civils. Et pour lui, il est important qu'il vienne en République démocratique du Congo prendre la température euh, de la crise, rencontrer les populations directement touchées, mais aussi faire le point de la coopération bilatérale entre les deux pays. Vous avez suivi, qui était hier ici devant vous, comme il a fait à Bukavu. Il a dit que la République démocratique du Congo pouvait compter sur sa voix, parce qu'il est hors des questions qu'un État tiers puisse envoyer ou mener des opérations militaires dans un pays ou autre, et la Suisse a toujours tenu à ses valeurs de respect et d'intégrité territoriale. Mais bien au-delà, dans ma discussion avec la société civile tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de parler d'un certain nombre euh, des défis, notamment les défis de la communication, parce qu'il euh, se trouve qu'il y a malheureusement beaucoup de manipulations dans cette euh, partie du pays. Nous comprenons qu'il y a évidemment la situation euh, sécuritaire qui est préoccupante, mais il faudrait qu'avec la société civile, en accord avec le gouverneur militaire qui est ici présent, euh, puisse travailler de commun accord pour s'assurer que sur ces fronts, nous sommes unis et sur ces fronts, nous sommes en train de travailler pour régler la crise de manière définitive. Je dois rappeler ici la stratégie principale du gouvernement. Pour nous, cette crise, nous l'abordons sur le front médiatique, la preuve, je suis devant vous. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous rendre hommage parce que les médias sont très mobilisés à nous accompagner dans le relais des discours que nous tenons. Ensuite, il y a le front diplomatique, le front euh, militaire qui est en pause parce que vous savez que dans les cas de la mise en œuvre de de la feuille de route de Luanda il a été convenu euh, d'abord qu'il devrait y avoir un cessez-le-feu nous aurons l'occasion de revenir et puis il y a le front évidemment euh, économique parce que vous savez que la guerre euh, qui s'est faite à l'est de la République démocratique du Congo cela a été démontré, c'est une guerre de pillage. Euh, le président de la République, nous étions dans ces mêmes hôtels en juin 2021 avec le président Kagame, avait voulu qu'on fasse une collaboration de manière transparente mais ce n'est pas le choix qui a été fait euh, euh, par le Rwanda. Et au-delà de cela, nous allons, euh, dès que je rentre à Kinshasa avec mes collègues de la justice et des affaires étrangères, nous travaillons sur le front judiciaire parce que nous pensons que si la justice n'est pas faite, nous n'aurons pas de garantie de non-répétition de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Les criminels sont connus, ils sont recyclés de manière régulière, euh, par le président Kagame pour s'aimer la mort et la désolation dans l'Est de la République démocratique du Congo et pour lui permettre de garder la main euh, sur les ressources qu'il acquiert frauduleusement. Euh, je ferai l'économie de donner un peu plus d'importance à sa provocation hier. Je sais que c'est des questions euh, qui vont revenir. D'abord, vous allez observer avec moi qu'il a perdu un peu la boussole. Il y a quelques mois, il parlait de la traque des FDR. Et puis on disait, il y a un discours de la haine, protection des communautés. Et puis à un moment, on dit, on ne veut pas récupérer les réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Et puis depuis quelque temps, nous observons, nous observons ces discours qui tendent à commencer à parler des frontières. C'est des manières exprès qu'il est fait parce qu'il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, le Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. Pour un petit rappel, en juin 2018... À Goma ici, il y a une signature hein, d'un un accord euh, des démarcations définitives de frontières. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait le ministre de l'Intérieur en RDC, Henri Mouvasakani, et James Cabaret, qui était ministre de la Défense. Donc, pour nous, nous considérons qu'il n'y a pas de débat particulier à ouvrir sur ce sujet, si c'est né de vouloir provoquer, une fois de plus, la République démocratique du Congo, parce que il nous provoque déjà, en continuant de soutenir les m 23 Pour nous, c'est clair, nous avons souscrit au plan euh, à la feuille de route de Nairobi, qui dresse la voie pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ce qu'il doit faire, lui, c'est de s'assurer qu'il respecte ce qui est qu comme sa responsabilité, parce que de toute évidence, c'est lui les créateurs et les porte-parole du M23. Voilà plus ou moins ce que je peux dire euh, en liminaire dans le cadre de cet entretien. Euh, je souhaiterais euh, Aujourd'hui, malheureusement, on les fait assis parce que les conditions ne permettaient pas que ce soit des bouts comme à Kinshasa. Mais de toute évidence, nous reviendrons euh, régulièrement, sûrement avec une plus forte euh, délégation, notamment pour suivre de près les efforts qui sont faits euh, dans la prise en charge de la question humanitaire. Mais aussi avec les gouverneurs, nous avons eu des échanges assez détaillés sur l'action euh, qu'il met en place pour s'assurer de la sécurité dans la ville de Goma, parce que nous avons attendu beaucoup de plaintes quant à ceux. Avec la société civile, on a convenu que la société civile devrait accompagner les efforts de gouvernants pour être sûr que nous relayons à tout temps et à tout moment la bonne information, c'est celle qui permettra aux Congolais d'être édifiés. On pourra maintenant passer la parole à Touvé, je pense, pour sélectionner un certain nombre des questions. On peut avoir 30 minutes d'échange comme ça, on pourra apporter des détails sur un certain nombre de points. Vous prendrez les soins de vous présenter, de présenter vos médias. Je vous remercie. Merci, séance. Nous allons appeler Laurent qui de la FNC. Il passe à l'écouter le micro-là. Vous Merci, séance. Vous l'avez déjà évoqué. Et toute évidence, il est... Euh, important pour nous de ne pas donner écho à ces discours, parce qu'il euh, il tend à changer les cours euh, du débat dans sa stratégie des manipulations habituelles. Il doit être en mesure, maintenant que nous avons démontré clairement que les FDLR, c'est un parfait faux prétexte euh, pour envoyer ses troupes en République démocratique du Congo, maintenant qu'on a démontré que la question des réfugiés est une fausse question, euh, question d'autant plus que nous avec les HCR, nous avons déjà commencé la collaboration. On n'a jamais dit non au retour de nos compatriotes qui sont là-bas. Et d'ailleurs, il oublie de dire qu'il y a plus des réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et donc, le président de la République a rencontré dans cet esprit euh, euh, le patron du HCR quand il était à Genève pour dire justement la disponibilité de la République démocratique du Congo de faciliter les retours de ce compatriotes. À une condition, c'est que nous travaillons de manière mixte avec le HCR, évidemment avec la partie rwandaise, qui ne se sont jamais présentés dans les différentes réunions, et que par la suite, avant un quelconque retour, les autorités traditionnelles et la société civile doivent participer dans l'identification de compatriotes qui veulent revenir. De toute évidence, c'est vraiment là qu'il y a une forme de dichotomie dans la démarche du président Kagame. Vous ne pouvez pas penser vouloir retourner des réfugiés chez vous qui ont fui... Ces exactions, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui est à la base de la situation d'insécurité en l'est de la République démocratique du Congo. Je me ferai l'économie de vous rappeler les RCD, les SNDP, les M23, les M23 et tous ces groupes proxy qu'il a toujours utilisés. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie de manipulation mensongère qui pense aujourd'hui pouvoir orienter les débats autrement, il ne nous trouvera pas parce qu'il n'a qu'à se référer euh, à la Belgique qui pourra lui fournir des éléments, de toute évidence le professeur Chibang Kalala a écrit un des livres euh, les plus costauds sur la question de frontières vous allez voir, les actes sont clairs signés par la partie rwandaise alors que lui il était déjà président en ce moment -là. et donc pour nous, nous pensons qu'il doit cesser de chercher de faux fouillants mais qui doit lui s'assumer par rapport à ce qu'il a signé dans le cadre de la feuille de route de Luanda, à savoir de cesser de soutenir le M23 et à retirer, comme le peuple avait dit, ses mains de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de confirmation pour le moment d'un quelconque report de la réunion, mais il était prévu, et ça c'est ce que la République démocratique du Congo souhaite, que nous ayons une discussion franche, parce que vous savez que le mandat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 c'est dommage parce qu'avec l'état de siège,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 euh, L'honorable Sami Adoubango. Et à ce niveau-là, on essaie de suivre de près pour apporter une réponse durable. Mais déjà, comme euh, Codeco, comme euh, M23, ils sont exclus automatiquement du processus euh, de Nairobi 4 qui va commencer bientôt. Du fait justement de leur activisme militaire.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 D'en parler pour être sûr que les métiers s'exercent dans la sensibilité qu'il faut, mais aussi dans les respects de la liberté des autres. Monsieur le ministre, nous allons appeler Gabriel Cachoucouche de la Lance les entreprises. Si le... Une question serait intéressante pour que nous aurions okay. les question. j'ai décidé, mais j'avais une petite question. Monsieur le ministre, vous venez que la Réunion aura lieu à l'EAC, mais nous apprenons sur que la Réunion des effets qui laisse les a été reportée. Est-ce que cela ne confirme pas le report du niveau de la Réunion des ministres de l'EAC La petite question est aussi de savoir. nous parlons de l'EAC, mais il y a la population qui continue toujours à s'opposer du déploiement des efforts ici.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 Appelez la parole à Yvonne Capina de go